Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous donner une astuce qui va vraiment vous aider. Vous allez voir que ça se présente très souvent, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de traders débutants se font piéger et pourquoi vous, vous allez ne pas vous faire piéger grâce à cette astuce. Donc vous voyez ici on a le marché donc qui baisse. Donc si on regarde sur les unités plus grandes vous voyez on était ici dans un marché baissier et puis ici le, le marché est stagné donc vous voyez on est dans un range ici. Vous voyez on est sur le DAX et qu'est-ce qui se passe ben Vous avez le marché qui monte qui descend donc qui monte qui descend, on a un range ici donc entre le haut là vous voyez ici un point haut là, un point haut là et un point bas qui se situe à peu près ici vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe ben, ici vous voyez en 5 minutes donc ce matin le marché stagnait entre les deux et puis qu'est-ce qui s'est passé à l'ouverture euh, du marché donc euh, à 9h euh, en France donc chez moi il est, il est 8h ici au Canary, ben le marché il casse le ranch donc il envoie euh, un signal aux traders débutants que le marché va monter. Donc si on regarde sur des unités plus petites donc vous voyez très bien ici. Euh, ici. Donc on casse le range vous voyez ici et qu'est-ce qui se passe Donc on a même une cassure du range, un pullback et le marché qui part. Donc vous avez des tas de traders débutants qui se sont fait piéger, qui ont tradé à la hausse et qu'est-ce qui s'est passé après ben Le marché a plongé. Donc ça c'est vraiment à 8 heures à l'ouverture des marchés donc vous avez le marché qui plonge ici. Vous voyez ici on va aller mettre l'unité de temps. Vous voyez ici donc directement à l'ouverture du marché et eh bien le marché plonge et les traders débutants se sont fait piéger. Et donc tous leurs stops ont sauté et voilà le marché donc qui est parti euh à la baisse. Donc ne vous faites pas piéger à ce moment-là, surveillez bien l'heure à l'ouverture du marché. Si vous voyez le marché partir dans, dans le sens contraire à la tendance donc, qui, est, qui était baissière, donc on voit bien que c'est baissier, ne vous faites pas piéger et au contraire essayez peut-être de prendre un point haut à ce niveau-là vous voyez pour prendre le marché au mieux. Et euh, prendre le trait de, dans ce sens-là. Moi, je l'ai pris, je l'ai pris ici. Donc, j'avais, pris un, un trait donc euh, ici. À ce niveau-là et j'ai vu que le marché partait dans l'autre sens. Je ne me suis pas inquiété, je savais qu'il était probable que ce soit un, un faux signal donc pour piéger tous les traders débutants et comme vous, vous voulez faire partie des 10% des traders gagnants et eh bien voilà c'est une astuce que vous pouvez utiliser donc de manière régulière. Surveillez bien le marché, le DAX donc à, à 9 heures en France et Belgique. Donc vous verrez que lorsque vous voyez le marché qui part euh, dans un sens 2-3 minutes avant l'ouverture, ben, je peux vous assurer que c'est un bon signal que probablement euh, le marché va partir dans l'autre sens. Donc euh, euh, c'est une astuce euh, qu'avec l'expérience euh, on, on acquiert et je vous donnerai ainsi euh, différents trucs donc, qui vous aideront à faire partie donc, des 10% des, 10 des traders gagnants. Et à ne pas vous faire piéger donc dans ce genre de, de, de situation. Donc ouverture des marchés si ça part dans un sens paniquez pas, prenez pas le trade euh, lorsqu'il part euh, comme ça deux minutes avant l'ouverture euh, des marchés, attendez et essayez de vous positionner le mieux possible de manière à profiter de ce beau mouvement. Alors où est-ce qu'il va aller aujourd'hui ben, On ne sait pas, hein, on j'espère qu'il va aller bas. Ici je j'ai mon Ishimoku mais moi j'aimerais bien qu'il aille beaucoup plus bas euh, ainsi pour pouvoir reprendre s'il vient jusqu'ici par exemple. Ce serait bien, je vais supprimer la ligne ici, hein, s'il redescendait ici eh bien alors à ce moment-là j'aimerais bien remonter ici. Donc il est arrêté par euh, Ishimoku, on va voir s'il va repartir euh, vers le haut ou bien s'il va continuer à casser. On a donc un niveau de, de support ici. J'aimerais qu'il le casse. Là, il, il a l'air de casser légèrement, mais on va voir euh, la suite donc euh, du mouvement de cette journée. Donc voilà, euh, donc une petite astuce euh, qui vous permettra certainement de faire euh, des très beaux gains. Donc surveillez bien l'ouverture euh, du marché et lorsque le marché part dans un sens, c'est un bon signal pour prendre le trade dans l'autre sens. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.